Bon allez les amis, je vais vous passer un petit quartet juste après. <rire> vous savez pourquoi je rigole les gars parce que j'ai fait une grosse connerie avant. Bah j'avoue c'est c'est comique hein, parce que. Attends, je vais juste regarder vite fait. Juste, je remets vite fait le leggings à l'enceinte parce qu'en fait je, il y avait un sens et je me suis bien fait avoir tu vois. Là il est droit et tout à l'heure j'avais pas mes droits, j'avais foutu à l'envers. Oh là, là là là là. Non mais je dis ça parce que je sais que vous allez me tacler dans les commentaires juste dans la vidéo d'avant c'est sûr et certain, vous n'avez pas me loupé donc là tu vois je préfère rectifier le tir en disant que tellement j'étais emballé dans la vidéo d'avant que j'avais foutu le truc comme ça et pour moi c'était normal tu vois, mais non ça va pas en fait ah les conneries, ah des fois je suis genre, j'en loupe pas, j'en loupe pas. mais bon hein et, je, et je vous la laisse la vidéo d'avant je ne vais pas vous l'enlever, vous inquiétez pas euh, bon je vous passe le petit quartet histoire de, de finir en beauté, en toute tranquillité et euh, vous allez voir que ça passe bien allez c'est parti Oh Bon, les gars, on s'est fait plaisir quand même. Hein. Franchement, euh, belle petite session. pour bon, là, tu vois, j'ai fait mes petites vidéos en... Euh, ouais, puis cet après-midi, j'y suis avec les ellipsons. Ellipson, et ellipson, ellipson, quand tu sonnes, mon cœur sonne. Euh, voilà. Bah écoute, c'était super sympa. J'ai vraiment kiffé les gars, vous faire les vidéos. Franchement, c'était un, euh, un gros plaisir. Gros plaisir. J'espère que c'était partagé. Et puis, de euh, bah, toute façon, euh, je pense qu'après, après, de euh, toute façon, on essaiera de faire des, des comparatifs avec euh, les enceintes. N'hésitez pas à me suggérer les enceintes contre lesquelles vous voudriez les voir euh, s'affronter. Voilà, pour le, pour le plaisir. Pour le plaisir. Et euh, tu as les kfq Q900, j'ai les Dino Duo Audience 80 qui sont là-bas. Dino Duo Audience, attention, par contre, c'est du Laurent. Euh, j'ai plusieurs modèles en plus. Avec des 20 cm, j'en ai plusieurs. J'ai les JBL Studio 590, mais elle c'est avec une compression... Donc je sais pas si on peut tu vois, les comparer avec des enceintes avec des compressions, ça fait un peu penser avec euh, avec l'équipe sur 7 mk 3 Bon, la comparaison, elle n'est pas, pas, pas jouable, parce que sur l'autre, la rf 7 mk 3 tu as, as 2,25. Et il serait plus judicieux de les comparer du coup avec euh, les Prestige 34F, Enfin, ça me paraît plus, euh, plus loyal, tu vois, normal. Euh, et, puis, et puis voilà, bah, en tout cas faites-moi des, des suggestions de, de comparatifs qui, qui vous diraient, euh, c'est euh, avec plaisir, euh, je j'irai je euh, vos commentaires et, et voilà. Et par ailleurs, par ailleurs, même pour les commentaires, alors je suis désolé parce qu'il y a des fois, il y a des commentaires que je n'ai pas en notification, je ne comprends pas pourquoi sur ma chaîne YouTube, euh, il y a des commentaires que je vais voir, euh, je sais pas, 8 mois après, 6 mois après. En fait, parce que tu vois, je, alors, je vais avoir une notification. Sur une vidéo, et je vais, je vais cliquer sur ces notifications, je vais aller voir le commentaire qu'on m'a laissé pour y répondre. Sauf que je vais regarder la vidéo, et en fait, il y a plein, plein, plein de commentaires qu'il va y avoir, et que j'ai pas, pas eu les notifications, donc je peux. Bah, je les ai pas vus. Alors, les gens, ils vont dire, ouais, mais Nico, t'as pas répondu ou quoi Alors que non, en fait, pas du tout. Je me tue, justement, à la tâche à, à répondre au maximum de personnes possible. Dès que je peux répondre aux commentaires, je le fais avec grand plaisir. Mais, euh, du coup, voilà, malheureusement, il y a des notifications que je n'ai pas. Donc euh, donc voilà les gars, donc sur ce, je vous laisse et euh, je vous souhaite une très très belle soirée. T'as vu là, on a on approche bientôt de, de l'automne, hein. ça y est, on est le 20 octobre. 20 octobre, ça y est, ça commence, à les feuilles tombent, euh, les feuilles tombent, ouais. on s'en fout en hein, même temps, tu me diras, <rire> les feuilles tombent. <rire> Mais du moment que les oreilles sont toujours là, elles sont toujours en l'air, c'est le principal, Il faut pas qu'elles tombent comme des chouffleurs, tu vois. Euh, Aujourd'hui, je sais pas, j'avais, euh, envie de, je, je suis d'humeur joviale aujourd'hui, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de, tu vois, de faire un peu le con, tu vois, ça, ça fait du bien aussi un peu de, d'éviter d'être trop sérieux, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui suit, euh, j'aime bien rigoler, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour, euh, pour le travail, il y a un temps pour, euh, pour, la famille, il y a un temps pour tout, en fait, et c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut toujours garder, euh, tu vois, bien, bien égaliser, une égalisation parfaite. Voilà les gars, et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai, euh, je vous le dirai plus tard, mais j'ai deux égaliseurs à la maison et un de ces cas, je vous ferai des vidéos avec, euh, avec les égaliseurs en faisant, en faisant une petite égalisation. Alors moi tu sais très bien que je n'aime pas utiliser ça parce que c'est pas du tout dans mon concept, euh, j'aime bien que ce soit neutre, l'écoute soit neutre, normal, euh, mais pour euh, plusieurs personnes, il y en a qui aiment bien utiliser l'égaliseur, donc euh, pourquoi pas j'essaierai de faire un petit, euh, des petites écoutes avec, euh, avec une égalisation euh, faite, euh, faite par mes, par mes soins. Voilà les gars, allez, cette fois-ci je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, à très vite. Likez, abonnez-vous, euh, je, je cesserai de vous le dire parce que c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais euh, voilà, abonnez-vous si vous, si vous aimez bien le concept et, euh, et voilà, parce que c'est vrai que je suis le seul à faire ça en France, à bah, vous proposer un contenu euh, qui est. J'essaye d'être varié tout en, en essayant de vous, vous apporter le maximum de choses possibles. Mon amour déjà euh, pour l'iFi et puis aussi bah, des conseils euh, aussi divers que ce soit-il. Ce pas forcément les les conseils euh, les, les meilleurs qu'ils soient enfin je sais pas hein, moi tu vois je je me mets pas sur un piédestal euh, en termes de, de Wifi fi en tant que que connaisseur ou quoi mais dans tous les cas je vous transmets les choses avec euh, amour et passion et pour moi c'est ce qui c'est ce qui compte avant tout et euh, quand on me dit ouais Nico bah j'ai acheté telle enceinte euh, grâce à tes vid et à tes vidéos et que ça m'a ça m'a plu tout ça et les enceintes ils les ont chez eux et du coup ils en sont contents du résultat et ben moi franchement c'est c'est top c'est une c'est une fierté, euh, une fierté personnelle de, de se dire, bon bah j'ai, tu vois, j'ai fait quelque chose de, bah, de bien pour, euh, bah, de bien pour les autres, tu me diras, je, je, c'est souvent que je, je, je veux donner le maximum aux gens, mais, euh, mais voilà, ça, ça me fait plaisir. voilà bon, les gars, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao, bambino, bambino. Oh, oh.